L'homme pourra beau avoir tout acquis dans sa vie, mais jamais rien ne remplacera l'amour d'une mère. Cette vidéo a été probablement l'une des celles où j'ai eu le plus de difficultés à écrire. Parce qu'il y a toujours cette question qui me revenait en moi-même sans cesse. Celle de savoir comment décrire des êtres aussi extraordinaires. Comment décrire des mères aussi exceptionnelles. Comment décrire de tels êtres dotés de tant de qualités, sans pour autant passer à côté de la plaque. Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Si tu es nouveau, tu ne peux pas comprendre combien est-ce que nous sommes très contents de t'avoir avec nous. Sur cette chaîne, je partage avec toi des pensées positives pour te motiver, te booster et t'aider à vivre une vie authentique. Aussi, je te raconte des histoires incroyables à l'issue desquelles nous retirons chacun des leçons morales importantes de la vie. Ce que tu peux faire et ce qui nous ferait énormément plaisir, c'est que tu commences d'abord par aimer la vidéo, t'abonner en cliquant sur le bouton qui est rouge et aussi activer la cloche de notification pour ne rien ne rien rater les vidéos qui viendront après. L'une des créatures les plus puissantes que Dieu ait façonné sur cette terre est sans doute une mère. Et vous serez d'accord avec moi qu'il n'y a pas plus grand sacrifice que celui qu'une mère peut faire pour ses enfants. D'après une enquête qui a été faite, le travail manuel d'une mère, c'est en moyenne 90 heures par semaine. Tout cela sans compter le travail professionnel auquel elle peut être engagée. Et si elle devait être payée pour toutes ses corvées familiales, cela lui vaudrait des milliers de dollars par an. Mais malgré cela, il y a tellement de choses qu'elles font qui n'ont pas de prix Tellement d'actions qu'elles posent qui ne peuvent pas être estimées en termes de monnaie Toute cette capacité à pouvoir comprendre ce que veulent leurs enfants sans que ceux-ci ne disent mot Toute cette capacité intuitive à pouvoir écouter les phrases du silence de leurs enfants Toute cette capacité de pouvoir nous sculpter de zéro pour faire de nous des gens qui changeons l'histoire Toutes ces choses n'ont pas de prix Nos mères ont des qualités uniques qui peuvent être une inspiration que nous pouvons utiliser pour modéliser nos vies. Que ce soit dans leur dureté, leur compassion, leur tendresse ou leur sensibilité, il n'y a rien de plus réconfortant que d'avoir les bras d'une mère autour de soi quand on est en proie à la tristesse, à la douleur ou à la peur. Au-delà de nous encourager à croire en Dieu, en sa parole, en la vie de prière, en la force divine et sa sagesse, rien n'est autant attractif ou bénissant qu'une femme ou une mère qui crée l'éternel adore Dieu dans toutes ses actions ou qui l'honore en tout. Parfois elle nous corrige parfois elle nous réprimande mais dans tout elle nous enseigne à croire en nous, car elles savent plus que quiconque pourquoi avoir confiance en soi est très important pour la réussite. Il ne se passe jamais un seul jour sans que nous soyons dans leurs pensées, car nous sommes ce qu'ils ont de plus précieux. Ce qui est pourtant malheureux, c'est que nous tendons plutôt à prendre toute cette attention pour acquis, sans lui donner cette valeur qu'elle mérite, sachant que ces actes-là pourtant gratuits sont sans prix. Toutes ces nuits blanches passées à essayer de prendre soin de toi, cette protection sans fin, ce soutien durant tes moments les plus sombres, le fait d'être celle chez qui tu vas lorsque tu n'as plus personne à tes côtés, le fait qu'elle te connaisse complètement, comment tu peux évaluer le prix du câlin d'une mère du sacrifice d'une mère, de la prière d'une mère, de ses rêves et de ses espoirs pour toi. Comment tu peux évaluer leur prix? Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de salaire, il n'y a même pas de compensation pour ce que seule une mère peut faire, pour ce que seule une mère peut donner. Et aujourd'hui mes pensées vont vers toutes ces mères qui ont toujours choisi d'être là pour les leurs. à toutes celles qui n'ont jamais ménagé aucun effort, pour pouvoir fournir à leur famille l'amour dont ils ont besoin pour devenir des instruments utiles à la société. Sachez qu'à mes yeux, vous avez une valeur illimitée, une valeur infinie, qui ne nécessite pas nécessairement d'être célébrée uniquement le jour de la fête des mères, car votre influence et votre impact va bien au-delà de ce cadre. Et à toi qui me regarde en ce moment, sache que dans la vie, on n'a qu'une seule mère. Et si en ce moment, tu as la chance d'en avoir une, ne la prends pas pour acquis, car personne ne sait ce qui peut se passer d'un moment à un autre. Et plutôt qu'il arrive un jour où tu crèveras des regrets, profite-en, prends du temps avec elle pour profiter au maximum possible de son temps et de sa sagesse. Et je sais très très bien qu'en Afrique, les mots d'amour et les mots d'appréciation sont les mots les plus difficiles et les plus lourds à prononcer. Mais tu peux faire l'exception en disant à ta maman, en lui montrant combien elle les représente pour toi et combien tu l'aimes. Et comme je sais que ma mère regardera cette vidéo, puisqu'elle regarde toutes mes vidéos, j'aimerais en profiter. Merci beaucoup maman pour tout et je vous aime beaucoup, vous représentez énormément pour moi.